Bonjour les élèves de 6e, je vais vous montrer dans cette vidéo comment préparer vos images pour pouvoir les mettre ensuite dans vos articles. Première chose à faire évidemment c'est d'aller sur le site et de repérer en bas de la page, ici, le lien qui va vous permettre d'accéder à votre espace de publication. Je clique dessus, j'indique ici mon adresse email, euh, ici c'est la mienne. Vous vous avez une adresse en lsib.ac.th, rappelez-vous que ce n'est pas gmail.com, votre mot de passe, tout ça vous l'avez reçu par email, ou je vous l'ai donné, et on y accède en cliquant sur Valider. La touche qui nous intéresse, c'est la touche Média. Je vous la montre, elle est là, à gauche. Cette touche va me permettre de déposer des images. Comment faire Première solution, j'ai une image qui est sur mon bureau, qui est dans mon téléphone. J'ai réussi à la mettre quelque part dans mon ordinateur et je dispose de cette image toute prête. Mais elle est grosse. C'est une image telle que, telle que je me la suis envoyée par email par exemple en utilisant la commande partagée de mon, de mon téléphone. Et souvent, ces images sont trop grosses. Et c'est ça qui est très embêtant. Il faut absolument réduire la taille de l'image. Sinon, on ne pourra pas s'en servir sur le site. Comment faire ben, on va aller d'abord trouver la touche qui nous permet d'ajouter un fichier. Et on va bien regarder ce qui se passe. Si je clique sur cette touche, on me propose un certain nombre de choses. Alors, la première chose qu'on me propose, c'est d'envoyer de, jusqu'à 20 images. Non, surtout pas. Vous allez, Si vous faites ça, ça va tout bloquer. Ça marche pas très très bien. Et puis le serveur n'est pas assez puissant pour pouvoir tout traiter. De, la, de même, on vous propose des fichiers qui font jusqu'à 40 mégaoctets. C'est énorme. La plupart des photos font autour de 6 mégaoctets. C'est le cas de, de l'image qui est prête. Vous voyez que j'ai cliqué sur sélectionner fichier. Bon, alors, ça me propose de sélectionner un fichier sur mon disque dur. Ça tombe bien, j'ai une photo hein, qui s'appelle test. Faites très attention au nom de l'image parce que l'image, on pourra toujours la récupérer. Donc, si je mets mon prénom, par exemple, ben, les gens qui afficheront l'image, ils pourront savoir qui c'est mettez des noms neutres ou mettez un nom qui décrit ce qu'on voit dans l'image. Par exemple, là, je mis test parce que c'est pour la démonstration. Attention, ça n'est pas fini. Vous voyez qu'il va falloir redimensionner l'image. C'est très important. C'est ici que ça se passe. On va sélectionner un format d'image qui permet d'avoir une image réduite en taille et qui pourra ensuite être introduite dans les articles. On va également ça, c'est important de le faire également. Créer une miniature de cette image qui nous permettra euh, de faciliter la navigation dans le site. Je clique donc sur ces deux touches. Faites bien attention à vraiment cliquer sur ces deux touches-là. Si vous l'oubliez, on aura des problèmes. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ben, Ma foi, envoyer l'image. C'est là. Euh, toutefois, il faut être patient. Il y a beaucoup d'élèves qui sont trop pressés et ils cliquent 50 fois sur « Envoyer ». Donc, vérifiez bien que vous avez la petite main qui apparaît. Cliquez bien sur votre souris et une seule fois. Ensuite, « patientez. C'est très important de patienter. Vous allez d'ailleurs voir dans l'onglet du navigateur, vous voyez là, je le descends, ça tourne, ça travaille en ce moment. Et voilà, là ça y est, c'est passé. C'est passé dans le, dans le serveur et ça m'a créé deux fichiers. Un fichier que je vais ouvrir ici, qui sera le fichier que je pourrai utiliser en taille réduite dans mes articles, et l'autre qui va me permettre de, de faire des, des liens dans, à l'intérieur des, des, des, des menus qu'il y aura dans le site. Voilà, c'est la démarche à faire pour utiliser pour être certain que vos images seront de la bonne taille. Si vous regardez bien, mon image tout à l'heure, elle faisait 8 mégaoctets, elle était énorme. Elle est, elle est passée maintenant... À moins de 100 kilo octets, c'est kilobytes. C'est vraiment une taille là tout à fait euh, adaptée à l'internet parce que c'est pas trop lourd. C'est donc pour cela qu'il faut bien faire attention à, à tout ça. Vous pouvez également, euh, si jamais vous avez plusieurs sujets, vous pouvez rajouter, je crois, si je me rappelle bien, des, un nouveau dossier. Alors, un nouveau dossier ça va vous permettre de classer vos photos. Donc par exemple, ici je vais créer un dossier. Je ne sais pas si c'est moi tout seul. Éviter les espaces. Je crée un dossier. Normalement, ça fonctionne. Il faut bien cliquer. Je vois que c'est en train de travailler. Et voilà, je vois qu'ici, c'est un sous-dossier. J'ai ce fichier. Je peux, par exemple, le déplacer. Et je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de moi tout seul. Et maintenant, il sera. Euh, j'ai raté mon coup parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, en tout cas, on peut le faire hein, normalement. On peut, on peut déplacer les fichiers. Là, j'ai dû rater une opération. On, on trouvera un moyen de le faire, mais euh, il est toujours possible de classer ces images. Mais dans la mesure où je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup d'images, c'est peut-être inutile de, euh, de perdre beaucoup de temps avec le classement pour l'instant. On verra après. Et puis surtout, dès qu'une image a été euh, déplacée, après, elle n'est pas forcément disponible de la même manière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous, vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Et euh, on fera une autre vidéo plus tard pour voir comment intégrer l'image à l'intérieur d'un article.